La princesse, le loup, le chevalier et le dragon. C'est l'histoire d'une princesse qui aime la bagarre et paf le loup. C'est aussi l'histoire d'un chevalier qui aime aussi la bagarre et paf le dragon. La princesse qui aime la bagarre rencontre le chevalier qui aime la bagarre. Je te préviens, je ne veux pas me marier avec toi. Non, c'est moi qui ne veux pas me marier avec toi. Là, il y a trop de gros mots. On ne peut pas répéter. Eh ben, tu te bats drôlement bien pour une princesse. Et toi, pour une boîte de conserve, t'es pas mal. Maintenant, c'est l'histoire d'un dragon très en colère, qui veut se venger. Et d'un loup, également très en colère, qui veut aussi se venger. Oh, mon petit loulou, comme je te trouve chou Oh mon grand dragonnet, comme tu me plais. Promenons-nous mmh. dans les bois tant que les boudeurs n'y sont pas. Euh, tu veux aussi que je te fasse un bisou mmh. D'accord. J'ai oublié d'enlever mon casque.